Bonjour, re-bonjour, hein. nous vous accueillons pour ce dernier talk avec Cécile Especel qui va nous parler de Pair coding. Le PHP, c'est probablement une part importante de votre boulot, mais une part encore plus importante de votre boulot, ce sont vos collègues. Portez-vous autant d'attention à vos futurs collègues qu'à votre code PHP. Pour conclure en beauté ce premier subd en ligne, nous accueillons Cécile qui va nous faire un retour d'expérience sur le père recording Cécile, es-tu là Je suis là. Je te laisse le stage. Ok, je partage. Est-ce que que vous... ça doit être bon, normalement. Alors, du coup, euh, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle donc Cécile Especel. Je suis, on va dire, Scrum Master. Chez nous, on appelle ça facilitatrice. Euh, D'autres appellent ça coach agile, pipette d'huile aussi, on nous appelle. Euh, mon job, c'est de mettre du lien dans les communications entre les devs, les clients, euh, les prestataires extérieurs, euh, Voilà, faire en sorte que tout ce petit monde collabore bien. Euh, chez KNP Labs, on fait du développement web. Euh, initialement, on faisait du développement, on était experts en Symfony et puis euh, on est resté dans le monde PHP, mais du coup, on fait aussi un peu de React maintenant, un peu d'Angular. Enfin, voilà, on s'est mis un peu au techno front. Euh, on va dire que les valeurs principales de notre entreprise, c'est la qualité, l'auto-organisation et la confiance. Et justement, en parlant de confiance, euh, je vais vous faire donc un retour d'expérience sur la manière dont on recrute les gens euh, chez nous on se recrute les uns les autres. Et comme c'est un pilier de l'agilité, et que l'agilité c'est important euh, chez nous, c'est des valeurs qu'on essaye de mettre en pratique au quotidien et de transmettre. Euh, avoir une équipe euh, auto-organisée, ça passe par euh, se faire confiance, euh, se, se soutenir, savoir se dire les choses, etc. Et donc euh, pour ça, ben, ça commence dès le recrutement. Donc euh, c'est vraiment un retour d'expérience. Euh, c'est pas un. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous et ça marche plutôt pas mal. Alors le premier. Enfin, ça va se diviser en quatre en quatre étapes chez nous. La rencontre d'abord. Le verdict. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on prend pas. La période d'arrivée et ensuite la période d'essai, qui sont deux choses un peu différentes chez nous. Alors, euh, la rencontre, il y a deux rencontres. La première rencontre, c'est avec Laetitia, notre euh, cofondatrice et euh, gérante euh, aujourd'hui. Euh, on reçoit beaucoup de candidatures, on fait très peu d'annonces. Là, on va en lancer une d'ailleurs, parce qu'on recherche euh, un ou une Scrum Master ou facilitatrice. Euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à candidater d'ailleurs. Mais à part sur des postes très particuliers, quand on cherche quelqu'un en particulier, on est plutôt on accepte les candidatures et on voit, on voit ce qui vient. Quoi. On n'a pas de poste ouvert ou de poste fermé, on est, on est ouvert à tout. Et donc, euh, c'est principalement par mail que les gens candidatent. S'il y a une candidature qui nous intéresse, c'est Laetitia qui reçoit les mails sur la, sur la boîte mail de KNP, et donc c'est elle qui fait le premier tri euh, en fonction de la lettre de motivation, du CV, euh, de euh, « est-ce que la personne nous a relancé ou pas ?» Enfin voilà, C'est elle qui détermine si elle a envie d'aller plus loin, si elle a envie d'aller plus loin, elle va faire un premier call. Donc, euh, Il faut savoir que euh, chez KNP, on bosse beaucoup en télétravail. On a un bureau à Nantes et un bureau à Caen, mais euh, Laetitia, notre euh, cofondatrice, elle, elle l'habite et elle travaille en Suisse, en full remote euh, tout le temps. Donc, ça passe forcément par un appel euh, téléphonique. Il n'y aura pas de rencontre réelle avec Laetitia. Euh, et elle va s'interroger, enfin elle va interroger le candidat euh, sur euh, plusieurs euh, sur plusieurs aspects. Euh, déjà, pourquoi KNP Parce que euh, c'est euh, on est quand même une petite entreprise, on est une petite trentaine. Et du coup, on n'est pas forcément… Enfin, euh, euh, euh, on est quand même sur un, sur, sur un métier un peu de niche, on va dire. On fait de l'expertise, euh, beaucoup de qualité, etc. Donc, pourquoi est-ce que le candidat nous choisit nous euh, Ça nous intéresse euh, beaucoup euh, Est-ce qu'il a un attrait pour euh, la qualité, pour le code bien fait, pour euh, la conception, la réflexion On fait quasiment que du, sur enfin, même pas quasiment, on fait que du sur mesure en fait chez KNP. On n'utilise euh, rien de déjà tout fait ou quelques bundles à droite à gauche, mais c'est vraiment très très rare. Donc, il faut avoir un attrait pour euh, la conception euh, de code. Euh, évidemment, la curiosité parce que. Nous, on pense que c'est une des valeurs fondatrices du métier de développeur. Euh, Est-ce qu'on aime découvrir les choses Est-ce qu'on aime, euh, euh, ouais, ne pas rester sur ses acquis, quoi Et puis, euh, et pas que autour du dev. D'ailleurs, ça peut être pour tout. Nous, si on s'est mis à faire du front alors qu'on était spécialisé en symphonie, c'est bien parce qu'on a eu des devs qui s'y sont, sont, intéressés, quoi. Et puis enfin, l'humour, alors peut-être pas forcément l'humour, tout le monde n'a pas forcément ça, mais au moins une bonne communication, quelqu'un de, voilà, de, de, d assez. on a des grands timides aussi chez KNP, mais voilà, quelqu'un qui sait communiquer avec les autres et qui aime ça surtout, qui aime travailler en équipe, c'est fondamental pour nous. Donc, ça, c'est le premier call qu'elle fait. Si à l'issue de ce call, elle se dit Ouais, carrément, ça peut le faire Et puis après, elle, elle détermine aussi, je, je pense qu'elle doit parler de, de salaire ou de, de, de choses un peu plus comme ça, pour vérifier que c'est quand même, que ça correspond à ce qui se passe chez KNP. Mais si à l'issue de ce premier call, elle, elle, elle pense que ça peut le faire, après avoir parlé des valeurs de KNP, tout ça. Elle, euh, elle lance du coup un appel dans. Alors nous on utilise Slack comme outil de communication interne. Du coup elle lance un appel pour dire qui qui veut rencontrer cette personne et c'est là qu'on rentre dans le pair recruiting. C'est que du coup le premier entretien, la première rencontre réelle qui va se passer, ça va être avec un ou une développeuse, un ou enfin une. UX designer, puisqu'on n'a que des filles à ce poste-là, et une facilitatrice, pareil, puisqu'on n'a que des filles à ce poste-là. Euh, et donc, on va être trois personnes. Alors, ça peut faire un peu peur comme ça, ça peut faire un peu mode tribunal, puisque le candidat, il va rencontrer... Euh, euh, trois personnes d'un coup. Ça va être une rencontre euh, physique. Si on recrute euh, quelqu'un sur Caen, ça sera principalement euh, des gens qui sont sur Caen. Euh, si c'est sur Nantes, c'est principalement des gens qui sont sur Nantes. Mais on s'interdit pas de faire des, des allers-retours entre les deux villes euh, s'il si y a vraiment quelqu'un qui est intéressé pour faire passer un entretien. Et, euh, et là, pendant cet entretien, on ne fait pas passer de test technique. On considère que c'est quelque chose de, qui ne va pas vraiment refléter la qualité d'un candidat parce que euh, pour plein de raisons, euh, c'est très difficile de faire passer déjà un test technique en une heure d'entretien, on va dire, qu'un test sur papier, euh, ça, ça reflète des qualités théoriques, mais pas forcément des qualités de, de mise en pratique. Euh, donc, euh, on, on préfère jauger euh, sur place. Si la personne euh, vient, euh, on, on fera plein de trucs euh, quand elle sera arrivée. Donc, on ne fait pas passer de, te de tests techniques. On n'est pas très intéressé par les diplômes. Dernièrement, là, euh, mardi, on a fait passer un entretien et la personne nous disait :« Bon, j'ai un trou de deux ans dans notre CV. » Ok, ça nous importe pas les trous qu'il y a dans un CV ou le diplôme que tu as pu passer. Ce qui nous intéresse, c'est qui tu es aujourd'hui et ce que tu as envie de faire, en fait. Et donc, on va plutôt jauger de la personnalité, du savoir-être. Est-ce euh, que, euh, est-ce que ça, est-ce que... Tu es capable de remettre en question ce que tu fais au quotidien, euh, est-ce que tu es quelqu'un de humble ou est-ce qu'au contraire tu as une grande fierté, ce qui est pas du tout incompatible, on peut être très fier de ce qu'on réalise. Est-ce que tu aimes travailler en équipe Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de euh, autonome, responsable Ça, c'est des, des choses qui sont importantes chez nous, même chez un junior ou même un apprenti. Euh... On a besoin de connaître tout ça. On a euh, des gens euh, très différents, mais qui ont quand même un socle de valeurs euh, en commun. Et c'est ça qu'on essaye de, de déterminer euh, dans cet entretien. Et euh, c'est un entretien qui dure euh, en général aux alentours d'une heure. Mettons que si ça dure une demi-heure, ce n'est pas très bon signe en général. Et si ça dure plus d'une heure, c'est plutôt bon signe. Voilà, on va se dire ça. <rire> euh, on, est, euh, on, on est assez euh, bavard. Et du coup, quand ça se passe bien en général, ça se passe vraiment bien. Et ça dure assez longtemps. Et, euh, ça a l'air de rien, mais c'est ça qui fait qu'on se recrute bien les uns les autres, et c'est vraiment le cœur de ce process. Euh, c'est le fait qu'on soit tous mis à contribution et que ça soit euh, jamais les mêmes personnes. Il n'y a pas, euh, c'est pas toujours le même développeur, toujours la même UX, toujours la même facilitatrice qui fait passer les entretiens. C'est vraiment à la bonne volonté de chacun, à qui est disponible, qui euh, a envie à ce moment-là donc ça c'est euh, la rencontre physique on essaye de faire des rencontres physiques euh, ben, là pendant le confinement on n'a pas eu l'occasion en fait, de recruter et là euh, on, on, a, on a rencontré quelqu'un mardi et du coup ça s'est passé euh, physiquement dans les, dans les locaux en respectant les gestes de barrières bien sûr mais voilà on essaye de faire ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans la communication la manière dont on se dit bonjour, la manière dont on se présente c'est assez euh, important et par euh, caméra on n'a pas, euh, pas toujours ça euh, voilà à l'issue de cet entretien, on doit, en fait, chaque personne, donc on ne débriefe pas du tout de l'entretien, on va tout de suite euh, à nos PC pour euh, rédiger un mail hein, qu'on envoie euh, à Laetitia, euh, dans lequel on, on répond à la question de est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne euh, La notion d'envie est très importante, on n'est pas là pour se dire euh, oui, cette personne, elle serait vraiment bien parce que, vraiment bien, parce que... c'est La personne peut être très bien et pour autant, on peut à titre totalement personnel, avoir un feeling qui nous dit qu'on n'a pas envie de travailler. Donc, la question à laquelle vraiment on répond, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne euh, On répond, donc, chaque personne qui a participé à l'entretien envoie un mail pour dire oui ou non, ou je ne sais pas. Euh, si on étaye aussi nos propos, on peut expliquer pourquoi est-ce qu'on dit oui, pourquoi est-ce qu'on dit non, ou pourquoi est-ce qu'on dit ben, j'ai un doute. S'il y a ne serait-ce qu'un non, euh, c'est un no-go total, on met fin à la candidature et, et on s'arrête. Euh, S'il y a un je ne sais pas, ne serait-ce qu'un seul je ne sais pas, on provoque un call du coup avec les trois personnes qui ont fait l'entretien, plus Laetitia, pour essayer de déterminer qu'est-ce qui fait que c'est un je ne sais pas. Est-ce que c'est sur le niveau, on n'est pas trop sûr, est-ce que c'est sur un trait de la personnalité sur lequel on a un doute et on essaye de voir euh, pour déterminer si c'est plutôt un, un, un non caché ou si c'est un oui caché. Et s'il y a trois oui, et ben du coup c'est go, on fait une proposition d'embauche et puis euh, on attend de voir. Et euh, dernièrement, par exemple, euh, sur le dernier entretien qu'on a passé, on a été euh, on, était, on a passé à, à deux personnes et les deux personnes étaient complètement d'accord, c'était euh, cette nana est super, on a grave envie de bosser avec elle, mais par contre on s'attendait à recruter de quelqu'un de plutôt euh, junior, euh, junior, enfin bien junior, quoi, et en fait elle est extrêmement junior, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on soit euh, très très présent dans, dans les premiers mois d'intégration pour lui apprendre beaucoup de choses. Elle a un niveau qui est vraiment très bas, euh, donc on a fait un call pour se dire ok, on a très envie de bosser avec cette personne, mais est-ce qu'on a les capacités de l'accompagner comme il se que, comme il faut pour qu'elle puisse progresser et pour que nous aussi on puisse on puisse travailler avec elle quoi dans les bonnes conditions. Donc voilà. Euh, si, il y a euh, proposition euh, d'embauche, du coup, euh, la personne arrive, peu importe, préavis, etc., on ne sait pas quand elle arrive, mais elle arrive quand elle arrive, on, elle va avoir euh, entre trois jours et une semaine, ça dépend de son niveau, sur lequel elle va passer sur un projet qu'on appelle le KNP Taste pour avoir euh, ce qu'on appelle le goût de KNP euh, pour lui apprendre toutes les choses, dont la manière dont on travaille chez KNP. Donc, évidemment, c'est pas en trois jours ou une semaine qu'on va former une personne, c'est pas du tout une formation, c'est vraiment pour essayer de voir comment cette personne travaille et euh, lui euh, mettre, enfin lui pr proposer, euh, présenter euh, les choses que nous on fait. Donc, chez nous, on fait de la revue de code systématique. Il euh, y a zéro ligne de code qui part euh, ne serait-ce qu'en staging euh, si euh, ça n'a pas été review par les pairs. On fait du pair programming, pas systématique, mais ça nous arrive. Euh, on fait évidemment des tests et euh, euh, automatiser, des tests d'intégration, des tests unitaires, euh, des tests fonctionnels, peu importe. En tout cas, on, on s'assure de ce qu'on pousse et de la qualité de ce qu'on fait. Euh, on va aussi, pendant ce, ce petit KNP test, euh, alors KNP test, c'est vraiment c'est une coquille vide, c'est un truc euh, sur lequel il n'y a pas grand-chose à faire, mais euh, quelques formes, qu'ils quelques, qu appellent API, de ce genre de choses. Mais ça nous permet aussi de se rendre compte de comment est-ce que la personne euh, réfléchit à son code, conçoit son code, et du coup, de, voilà, de euh, lui poser des questions de « Ok, pourquoi est-ce que tu réfléchis comme ça ?» « Pourquoi est-ce que tu le fais comme ça ?» Et à partir de là, ça nous donne déjà une, une idée sur « Est-ce qu'il y a besoin d'une formation ?» Que ce soit front, back euh, méthodologique, peu importe. Euh, S'il y a besoin d'une formation, du coup, euh, bah, formation. Et, euh, et puis aussi rencontrer les équipes parce que si c'est quelqu'un qui vient sur Nantes, il va falloir qu'elle rencontre les équipiers de Caen. Et si c'est quelqu'un qui arrive sur Caen, il va falloir qu'elle rencontre les équipiers de Nantes. Et si c'est quelqu'un qui arrive sur Paris, il va falloir qu'elle rencontre les deux. Et si on si on recrute quelqu'un en full remote, c'est pareil, c'est on rencontre les, les deux équipes. Euh, ça, c'est vraiment dans les... Donc, euh, la rencontre, enfin, le fait de se déplacer sur Nantes et Caen, alors en ce moment, c'est peut-être un petit peu délicat, mais euh, ça, ça doit se faire dans les trois semaines euh, d'arrivée, quoi. C'est vraiment euh, très rapide. Il ne faut pas perdre de temps là-dessus. Euh, et le but, c'est de passer une nuit sur place, on va dire. Donc, euh, une journée... Enfin, deux journées pleines et une nuit pour passer une soirée, se faire un petit resto, euh, aller boire un jus de tomate, euh, tout ça, quoi. Euh, voilà. Et ensuite, on passe dans la période d'essai, et nous, on ne considère pas qu'une personne est arrivée juste parce que ça y est, elle a fait le KNPT, elle, elle atterrit sur un projet, et basta. quoi. On... Si c'est un apprenti ou quelqu'un de très junior, il va peut-être même passer sur un projet interne, on a quelques projets que nous, on développe pour nos propres besoins, et qu'on encadre beaucoup plus que des projets clients classiques, et si c'est quelqu'un qui est junior, voire senior, du coup, on va le mettre directement sur un projet, euh, il ne euh, sera jamais seul sur un projet, il aura forcément toujours euh, un coéquipier. Bah parce qu'on n'apprend pas à travailler avec des collègues si on ne travaille pas avec eux. donc Ça semble bête, c'est vraiment du bon sens, mais c'est hyper important. Euh, et puis, pendant le fait qu'il sera sur son projet, etc., euh, toutes les semaines, on va faire un call. Alors, au début, c'est toutes les semaines. Après, je ne vous cache pas que pendant toute une période d'essai euh, qui peut durer six mois, après, ça passe à toutes les deux semaines, voire tous les mois. Ça dépend du rythme et ça dépend de, de ce qu'on qu pense de l'arrivée de cette personne. Euh, toutes les semaines, en tout cas au début, il va faire un point avec son... Euh, son coéquipier, enfin son ou ses coéquipiers si c'est un projet un peu plus gros et Eve, c'est notre people manager euh, en interne, on l'appelle notre bisounours, c'est celle qui s'occupe de nous, qui s'occupe de vérifier qu'on va bien euh, et euh, du coup, avec, euh, avec ses, son ou ses coéquipiers, Eve, euh, il va pouvoir se poser des questions de comment ça se passe sur le projet, comment ça se passe chez KNP, euh, est-ce qu'il a l'impression de progresser, est-ce qu'il se sent soutenu, intégré, euh, et puis avoir des retours euh, de ses collègues sur euh, sa technique ou sur son savoir-être. Euh, par exemple, est-ce qu'il est à l'aise face à un client, est-ce qu'il arrive à poser des questions fonctionnelles, est-ce qu'il s'intéresse à ça euh, Chez nous, c'est très important parce qu'on est, on n'a pas... Enfin, les développeurs sont complètement euh, autonomes et responsabilisés sur le projet et ils gèrent tout de A à Z. Donc, euh, quelqu'un, par exemple, qui n'est pas intéressé par le fonctionnel, ça va poser des problèmes parce qu'on euh, n'a personne d'autre qui va s'y intéresser, intéresser à sa place. Quoi. Donc, euh, même si euh, une équipe, ça s'équilibre et qu'il y a des coéquipiers qui vont peut-être plus aimer ça et d'autres moins ça, il faut quand même qu'on sente qu'il y a un, un, une appétence pour ça. Quoi. Pareil pour la technique, on ne cherche pas des cadors, mais on cherche des gens qui réfléchissent, qui s'intéressent à, à, à ce qui se passe dans le projet, est-ce qu'on répond bien aux besoins du client, euh, etc. Quoi. Et, euh, et puis, à l'issue de la période d'essai, euh, si ça se termine bien, ben, du coup, on ne met plus en place euh, ces calls-là particuliers, mais on conserve, euh, c'est comme ça qu'on gère, nous, euh, la... La stabilité des équipes, en fait, on conserve ce qu'on appelle des follow ups c'est une fois par mois, on fait un point avec, euh, alors, principalement Eve, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont dans la team follow-up, euh, où on s'interroge toujours sur le bien-être des gens. Euh, alors, pas un bien-être, euh, ouais, ça reste du travail, on n'est pas... Euh, on ne s'attend pas à ce qu'on soit hyper heureux, mais est-ce qu'on a euh, plaisir à se lever le matin Est-ce qu'on est content de son projet Est-ce qu'on a envie de changer de projet euh, Est-ce qu'on est bien chez KNP Est-ce qu'on a envie de se lancer des challenges, donner une formation, donner une conf, enfin euh, ce genre de choses Et euh, comment est-ce qu'on progresse chez KNP Et donc euh, ça, c'est vraiment après la période d'essai, donc on n'est on est plus dans le recrutement, quoi. on est dans le, dans le suivi euh, classique. Voilà. Euh, et... En conclusion, je voudrais juste euh, échanger sur euh, quelques euh, quelques pièges dans lesquels on a pu tomber par le passé et desquels on apprend justement. Euh, on s'est rendu compte que euh, parfois, euh, trop échanger avec Laetitia sur le profil de la candidature, ça nous influençait. Parce que euh, si elle est hyper enthousiaste euh, sur une candidature, on va avoir beaucoup plus de mal à dire non ou à dire bof. Euh, D'ailleurs, la plupart des bofs euh, sont plutôt des noms cachés qu'on n'ose pas réellement dire. Et ce fameux call-là, on l'a mis en place récemment parce qu'on s'est rendu compte que euh, parfois, on n'osait pas réellement dire non. Surtout quand c'est le tout premier entretien qu'on fait passer, auquel cas on n'est pas toujours euh, très à l'aise. Euh, le peu de personnes qui sont arrivées chez KNP et pour lesquelles, finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Euh, en vrai, si on s'interroge, on le savait quasiment dès l'entretien et c'est juste qu'on n'a pas réussi à dire non. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de enfin, on essaye de s'interroger le plus possible quand on répond à notre mail maintenant sur la sincérité de ce qu'on met dans ce mail et sur est-ce que vraiment… Je me sens de travailler au quotidien avec cette personne. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai envie de déjeuner avec elle? Est-ce que j'ai envie d'aller de, de, de, boire un jus de tomate avec elle à la fin de ma journée? Euh, c'est primordial. Et la plupart des personnes pour qui ça ne l'a pas fait, euh, c'est parce que dès l'entretien, on avait quand même senti quelque chose et qu'on n'avait pas été si sincère que ça dans, nos, dans notre mail. Et euh, voilà, c'est un des principaux pièges euh, dans lequel euh, il faut pas tomber. Et pour ça, ben c'est hyper important d'avoir le bon terrain parce que si on demande l'avis des gens mais que les gens n'ont pas le terrain favorable au niveau de la direction, au niveau de comment ils s'entendent avec leurs collègues, etc., euh, on peut pas avoir des gens qui sont sincères. Euh, les gens ne peuvent être sincères que s'ils n'ont pas peur d'être jugés sur ce qu'ils pensent. Et donc, euh, et ben tout ça, ça fait partie de la culture de l'entreprise, le droit à l'erreur, le... Le ouais, être sincère, c'est qu'on sait qu'on va pas être jugé sur ce qu'on sur ce qu'on peut penser. Donc euh, c'est hyper important quand on demande à des gens qui n'ont pas l'habitude de faire passer des entretiens de donner leur avis sur des en... sur des entretiens. Bah, c'est hyper important de les mettre suffisamment en confiance pour qu'ils puissent le faire euh, sereinement. Voilà. Et c'est euh, ma conclusion. Donc euh, normalement, je suis largement euh, dans les temps. Il peut y avoir des questions. Je vais rouvrir mon panel. Là. Hello. Ouais. Bah, super, merci beaucoup, Cécile. C'était ouais, vraiment intéressant. Euh, les questions mettent du temps à arriver, mais allez-y. Il y en -y. a déjà quelques-unes. Peut... Moi, j'en avais une. Enfin, on en avait une là... On avait une euh, entre nous quatre. Euh, C'est le jus de tomate. Insistez hein, beaucoup là-dessus. Vous vraiment <rire> C'est que du jus de tomate ou il y a, a l'option pour euh, de la bière ou Il y a l'option pour de la bière, mais personnellement, j'aime pas la bière et j'adore le tomate. Donc euh, voilà. Non, Ça on sert, est très bière. Un peu, un peu, quand même. <rire> on est très bière. Je voulais juste pas stigmatiser les gens qui n'aiment pas l'alcool. Je suis dans la team, pas d'alcool et du coup. Voilà. D'accord. Alors, avez-vous des questions alors, il y a des questions, là, il y a une première question. Est-ce qu'on a beaucoup de turnover Alors, je saurais pas dire parce qu'on le calcule pas vraiment. Euh, on a euh, des gens qui sont… Alors, KNP, ça a 10 ans. Euh, on va même fêter... On a même fêté nos 11 ans, là, en avril, ça y est. Euh, on a euh, On a euh, des gens qui sont là depuis 7 ou 8 ans, euh, comme on a des gens euh, qui viennent à peine d'arriver. On a globalement un assez faible turnover, on est assez fier de se dire que tous les gens qui ont quitté KNP euh, l'ont quitté en bon terme. C'est-à-dire, soit ils sont partis vers d'autres aventures professionnelles, soit ils sont partis vers d'autres aventures de découverte. On a pas mal de gens, d'ailleurs, je ne sais pas trop si c'est lié, mais qui sont partis pour faire de la musique. Euh, voilà. Et, mais par contre, on a surtout des petites vagues de départ, on va dire. Donc euh, là, par exemple, on a trois personnes qui sont parties dernièrement. Toutes pour des raisons complètement différentes, il y en a un qui va faire de la forge, donc complète réorientation euh, professionnelle, mais euh, bon, je pense que notre turnover est assez faible, mais on le calcule pas, donc je peux pas vraiment le dire. Euh, Est-ce qu'on est qu applique le même processus pour les stagiaires Tout à fait. Alors euh, des stagiaires, on en a pas beaucoup. Par contre, on a pas mal d'apprentis. Là, en ce moment, on a quatre apprentis. On en a deux qui sont en passe de devenir, enfin euh, de, de passer du côté vraiment projet. Et donc, on en a encore euh, deux autres. Euh, et oui, on applique exactement. Enfin, la personne qu'on a rencontrée mardi, c'était une apprentie. Donc, euh, ouais, on fait exactement le même process. C'est hyper important pour nous, peu importe le niveau, quoi. Euh, comment on gère le cas d'un profil qui ne convient plus Le faites-vous aussi en paire ?» Alors, euh, c'est intéressant comme question. Euh, pas vraiment. Je. Alors, je pense que déjà, on, comme on fait des follow-up euh, très régulièrement, avec, euh, tout, le monde passe, tout le monde peut euh, dire « tiens, je commence à avoir un problème avec telle personne ». Si on a plusieurs échos, si c'est juste une, un, un problème de compatibilité, ben, on fait en sorte qu'ils qu ne qu soient pas sur les mêmes projets et puis on va réorganiser le projet de cette manière-là. Euh, et si on commence à avoir vraiment plusieurs sons de cloche de… de qu'il y a un problème avec cette personne, on va plutôt mettre en place des coachings, donc discuter avec cette personne très honnêtement et très sincèrement de ce qui se passe, de ce qui pose problème, et on va euh, mettre en place ouais, des coachings, des suivis en fait un peu plus précis sur ce qu'on attend de cette personne, sur ce qu'on aimerait qu'elle change ou, ou, ou qu'elle arrête de faire ou qu'elle commence à faire. Euh, et on n'a pas vraiment de process pour ça, on est vraiment dans le bon sens, et on discute et on essaye de voir, et, et en général on se rend compte que la personne qui commence à changer de, de façon d'être, alors que jusqu'ici tout allait bien, c'est peut-être qu'elle a envie d'autre chose, d'un projet professionnel différent, ou de carrément qu'elle en a marre du dev, ou que, à titre totalement personnel, elle est peut-être dans une période très très compliquée, et que... Est-ce que, euh, voilà, on essaye de faire ça euh, avec euh, du bon sens Et en paire, du coup, pas vraiment, parce que c'est plutôt, euh, plutôt les gens qui ont des problèmes, on va en discuter, on fait beaucoup de rétrospectives, ce genre de choses, donc on va voilà, plutôt en discuter tous ensemble. Okay. Est-ce qu'on recherche d'autres juniors ou est-ce qu'on est uniquement sur du senior Du coup, j'en ai un petit peu euh, parlé. Là, on a recruté un apprenti, donc nous, on, on, ça, ça dépend vraiment de pour pouvoir accueillir des apprentis et des juniors, il faut avoir suffisamment de seniors, seniors euh, techniquement, mais seniors aussi chez KNP, qui connaissent bien les pratiques de KNP, etc. Donc, euh, on essaye de trouver un équilibre, et ça dépend, ça dépend des périodes. Euh, nos effectifs, on est... Alors, là, aujourd'hui, on doit être 25 ou 26, quelque chose comme ça, euh, dont 20 devs. Voilà. Euh, très grande majorité de devs, vu qu'on est une boîte de devs. <rire> C'est plutôt logique. Est-ce qu'il y a une différence en termes de coût de recrutement Même si ce sans doute pas le critère le plus pertinent pour choisir cette méthode. Je ne comprends pas trop le coût de recrutement. Est-ce qu'on parle du salaire Ou si la personne peut préciser euh, ce qu'elle a voulu dire par là, ce que je ne suis pas sûre de comprendre. Et est-ce qu'on fait des retours aux personnes qui ne sont pas sélectionnées Alors là, euh, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas du tout comment Laetitia gère ce, ce de cette partie là je sais qu'il y a notamment une personne qu'on a fini par recruter mais qu'au début à la fin de l'entretien on avait dit non et euh, qui a demandé à avoir des explications sur pourquoi le non et il s'est trouvé que c'est parce qu'il était extrêmement nerveux pendant l'entretien et que du coup il avait vraiment pas réussi à faire passer tout, tout ce qu'il avait envie de faire passer et que euh, finalement, le, on, il a répondu en fait en disant « Oui, mais c'est parce que j'étais très nerveux, etc. Bon, » Il a insisté quand même. On a refait un entretien, mais cette fois euh, plus en, en pair programming avec, euh, avec un des devs pour euh, bah, voir comment il se comportait, etc. Et ça a été beaucoup mieux. Et finalement, on l'a recruté et c'est vraiment un, un super gars avec qui on adore travailler, donc comme quoi on avait bien. Donc, euh, je pense que les retours sont assez sommaires et que si la personne ne veut pas gratter, elle n'aura pas forcément de, de réponse à pourquoi. Enfin, spécifiquement, quoi. Ok, super. Et pas d'autres questions Il y avait juste la personne sur les, les, les coûts de recrutement, mais du coup, je ne ah, oui. comprends pas bien la question. Donc, euh... C'est peut-être euh, en termes de coûts de recrutement, bah, versus euh, est-ce que vous avez fait des appels à des boîtes de recrutement avant de fonctionner comme ça en pair recruiting uniquement Vous ne fonctionnez que en pair recruiting, on est d'accord oui, on fait que des recruting. Comment vous on sourcez euh... vos, vos, vos, vos candidats bah, On les source pas vraiment, c'est eux qui viennent à nous. Euh... Alors, coût de process de recrutement, très cher dans certaines boîtes, essentiellement le temps passé par les collaborateurs, cabinet de recrutement, etc. Okay. Donc nous, on passe pas du tout par des cabinets de recrutement et comme ça peut être un petit peu n'importe qui qui fait passer les entretiens, globalement, ça va nous coûter une heure de notre temps. Donc en termes de coûts, on est vraiment... Euh... On est assez bas. On n'a pas de... Enfin, ça, ça nous coûte euh, aller euh, trois heures de facturation non facturée, sachant que les facilitatrices ne sont pas facturées. Une facilitatrice qui passe une heure de son temps à faire passer un entretien, c'est euh, voilà, c'est de toute façon voilà. Et donc euh, ça coûte vraiment pas grand chose de faire ça, parce que ça coûte une heure de son temps et potentiellement euh, un, un développeur va peut-être faire passer euh, un. Au, au, au, au pire, si c'est quelqu'un qui aime vraiment faire passer des entretiens, il va peut-être faire passer allez, deux ou trois entretiens par an, et quelqu'un qui n'aime pas du tout ça n'en passera zéro, donc, euh, voilà. Ok. Alors, alors une, une c'est toute la question <rire> Parce que comme on ne source pas spécialement, euh, eh bien, on a des candidatures qui parfois sont des coups de cœur, euh, même si on aimerait bien que ça soit plus de nana. On a très peu de candidatures de nana, il faut le dire, euh, on essaye de ne pas comment dire on essaye à la fois d'avoir un petit peu de discrimination positive genre quand on a une candidature, une candidature de femme on essaye' de, bah, de vraiment de la regarder en détail et de se poser la question de est- ce qu'on a envie de la rencontrer pour autant, on, on baisse pas la qualité de ce qu'on attend d'une personne sous prétexte que ça serait une femme ou, euh, ou euh, enfin quelqu'un d'une minorité euh, d'une minorité quoi. Donc euh, même si les femmes ne sont pas une minorité, mais un peu considéré en termes d'oppression. Mais euh, ouais, c'est vraiment un sujet qu'on a. On est quand même une boîte euh, dirigée par une femme. Et euh, euh, on a. Alors, donc, du coup, sur les 25, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 femmes et du coup, on en a une 11e qui va nous rejoindre là. Euh incessamment sous mmh. peu. Donc, 12 sur 25, on n'est pas si loin que ça. Ah, mais ouais, ce n'est plutôt... clairement pas la majorité de développeuses. On a euh, les deux responsables administratives, les deux facilitatrices, la dirigeante. Euh, on a, du coup, trois développeuses, deux apprentis et une développeuse projet. Euh, et, euh, et voilà, et la quatrième qui va arriver, c'est une apprentie aussi. Donc, ça y est, on commence à, on a quatre nanas développeuses, mais ce n'est pas souvent qu'on a des, des candidatures de femmes. Ok, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va te libérer. Merci. Si. Merci encore, bravo. Merci à vous et merci à l'organisation de vous être adapté à, ce... à cette pandémie qui nous touche. Voilà, C'était vraiment super et très, très belle organisation. Merci beaucoup et merci à tous les speakers. Ok, je vais vous... On fait un petit break avec notre slide préféré de sponsor et on revient pour la keynote de clôture dans deux minutes. Ça marche. À tout de suite. Et hop, nous revoilà, avant que tout le monde s'en aille en week-end. Donc, euh, merci beaucoup. Ça a été une journée euh, longue et intense. On s'est, euh, on est bien fatigués, tous les quatre. Euh, Rejoignez-moi. Donc, euh, Carlos, Romain, Romain, Kevin. On a. Pourquoi c'est parti ici, ça ep, ep, ep. Oui, donc on a, on a bien apprécié. Ça suffit, oui. De faire ce petit truc. Hop, attendez, parce que là, ça. Oh mon dieu. C'est mieux. Euh... Hop là. Donc, n'oubliez pas, Join in. Euh, je vous, on vous le remets. C'est vraiment important pour les speakers et même pour nous aussi, parce qu'on peut aussi parler de, enfin, donner son avis sur, les, sur la conférence. Euh, nous, ça, c'est précieux pour nous les retours et pour les speakers aussi évidemment. Surtout en mode euh, vidéo comme ça, euh, c'est nouveau pour nous, donc euh, on maîtrise beaucoup moins le sujet. Merci aux speakers, bien évidemment. J'espère que je vais pas me tromper, je vais tenter. Euh, Fred, Patrice, <rire> Julien, Julien. <rire> Julien, Hervé, Jérôme, Greg. Vincent, David et Cécile, c'était euh, vraiment euh, top de votre part. Un gros gros bravo. Quand même un, un petit mention spéciale pour, euh, pour, euh, pour la première de Fred, parce que le fond, le fond vert, c'était euh, assez hallucinant. Donc euh, bravo, mais bravo à tous, hein, bien sûr. Évidemment, merci aux sponsors, vous les avez vus pas mal défiler pour la journée. En tout cas, j'espère, parce que sans eux, encore une fois, ce ne serait pas possible. Donc les nationaux, les tilleuls, les vanois. Et puis, nos sponsors locaux, gens de confiance, externatique, klaxon et Follow. Et puis, une petite mention spéciale à Kenéo qui devait nous accueillir dans leurs locaux en physique. Et finalement, ils nous ont quand même accueillis, mais juste nous quatre. Et merci d'avoir de, de, la chère. Et oui, et puis ça aussi, après, avec la crise qu'il y a, on a on est, je ne sais pas si on est la seule antenne à avoir maintenu tous nos sponsors locaux. Donc, vraiment, un grand merci à eux. Merci à l'équipe bénévole. On n'en a, a mis que quatre, Amélie, Cécile, euh, Cédric et, et Adrien, mais ils sont ils sont beaucoup encore derrière. On les a pas nommés. Ils ne nous en voulait pas. On n'avait pas tout, toute la liste en tête. Fait, bravo Merci à nous. Oh, allez à nous, à nous. Donc Romain, Romain, Carlos et moi-même. Ouais, on se remercie. C'est bien. On a bien bossé. Euh, Rendez-vous bientôt pour le prochain meet-up, ce sera probablement, même ben c'est sûr, ce sera après l'été, on espère pouvoir faire ça en septembre, mais bon, ça dépendra un petit peu de la situation, je pense que ce sera possible. On en profitera aussi en septembre pour faire les élections d'antenne, on n'a pas, normalement, historiquement, on a fait ça, on a toujours fait ça en, en juin, mais là, évidemment, les conditions ne le permettant pas, ben, ce sera remis à, à la rentrée. Euh, n'hésitez pas, si vous, vous voulez monter euh, ou participer, une, se jo vous joindre à nous, ou alors, euh, ou alors monter même peut-être une, une liste euh, concurrente, il n'y a pas de souci, la concurrence est saine, donc euh, n'hésitez pas. Et puis merci à vous, bien sûr, euh, public bien-aimé. Bon, à cette heure-là, je crois que vous êtes beaucoup moins qu'avant, mais bravo, c'est cool. Et euh, Forum 2020, petit rappel, donc, ce sera le 22-23 octobre, ce sera au Marriott rive gauche à Paris, comme euh, c'est le cas depuis plusieurs années. On célébrera les 20 ans de la FUB, les 25 ans de PHP, comme dit, plutôt, euh, enfin, comme dit ce matin. Euh, tarif early burn jusqu'au 15 juillet. Donc, euh, courez, courez si vous êtes intéressé. Et euh, bon, évidemment, tout ça, ça reste... Euh, bah, normalement, ça se fera, mais bon, on aura plus de nouvelles, j'imagine, à la rentrée. Enfin, le, le, la, la situation fait qu'il bah, faudra peut-être euh, adapter un petit peu les les conditions de, de, de tenue de cette conférence incroyable. Le CFP de cette conférence, de ce forum, est ouvert jusqu'au 1er juillet. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien ici, vous trouverez trouverez en allant sur le site de la FUB de toute façon. Et puis vous pouvez aussi voter pour les conférences proposées. Et, euh, et sachez que n'ayez pas peur si c'est votre première. Il y a des programmes d'accompagnement pour les speakers. D'ailleurs, c'est votre première ou pas, mais si vous êtes moins à l'aise parce que c'est une grosse conférence, n'hésitez ben, pas à, à faire appel au programme d'accompagnement, de mentoring. Euh, et faites passer le mot surtout. Plus on a de propositions, plus les, les, les, les programmes sont de qualité, bien sûr. Voilà, c'est tout pour nous. Euh, c'est tout pour la Fubde en ligne, la euh, Fubde Nantes en tout cas. Il y a Lyon, Lille et Tours qui arrivent bientôt. Euh, à la prochaine. Bon été. été. À plus. Ciao, ciao. On vous aime. Youpi.